Bonjour, désolé, il y avait beaucoup de déviations ce matin, donc je suis arrivée en courant, voilà. <rire> bon, bah c'est bon, on est prêt pour commencer, donc si vous êtes attentifs, on peut y aller. Oh là là, ça me saoule cette boîte, il y a beaucoup trop de jeux de pouvoir. Est-ce que tu te sens frustrée du comportement de tes collègues quand ils font passer leurs intérêts personnels sur les intérêts de, de la boîte Mais oui, c'est de l'agacement, ça n'a même plus de sens. Tu voudrais comprendre précisément pourquoi tu travailles et que tout le monde aille dans le même sens Tout à fait. Et ce qui m'énerve le plus, c'est dans la prise de décision. En fait, c'est celui qui parle le plus fort qui a toujours raison. Et moi, j'ai une toute petite voix, alors j'arrive jamais à me faire entendre. Tu te trouves épuisé Tu voudrais plus de reconnaissance Oui. Et en plus, euh, j'en ai marre de me faire abaisser parce que j'ai des enfants. Tu aurais besoin d'un cadre Euh... T'as loupé. <rire> euh... euh... Tu te sens jugé par tes collègues Tu aurais besoin d'un climat social favorable C'est ça. En fait, j'ai du mal vraiment à trouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et euh, si tu as des solutions, euh, je les prends. Chez Nickbox, on teste pas mal de choses sur l'épanouissement au travail. L'épanouissement L'épanouissement Qu'est-ce que c'est l'épanouissement C'est bien vague. Attends, je regarde la définition. Alors, Wikisionari nous propose, entre l'obscurité profonde du firmament et la blancheur de l'immense tapis de neige, l'épanouissement des flammes volcaniques produisait des effets de lumière qu'aucune plume, qu'aucun pinceau ne saurait rendre. Ça m'avance. Ouais, ouais enfin, on s'accorde à dire que l'épanouissement au travail, c'est euh, un peu de sens, de la reconnaissance, l'équilibre entre la vie perso et la vie pro, un climat social favorable et euh, de la confiance. Deux ans plus tard. Tic-tac, tic-tac. Bon, bah deux ans plus tard, voilà. je m'appelle Audrey. Euh, J'ai été embauchée chez Anybox au début pour faire de la communication. Et maintenant, je fais un peu de Scrum Mastering. Et moi, c'est Pierre. Euh, ça fait six ans que je suis chez Anybox. Euh, J'ai été embauché pour faire du développement et euh, je fais euh, également de l'Ops maintenant. Alors, on n'est pas que deux euh, chez Anybox. Nous avons une grande équipe de 20 personnes. Qui, euh, nous, nous sommes tous explosés sur toute la France. Nous sommes en télétravail depuis 2015 généralisé, et aussi en holacratie depuis 2016. Est-ce que tu peux nous présenter nos offres euh, Historiquement, Odoo, euh, non, Anybox, c'est euh, construit sur, euh, en tant qu'intégrateur Odoo. Euh, ensuite, on a élargi en faisant du développement sur différents frameworks Django, euh, Flask et Anyblock. Si vous voulez venir à la découvrir ce, ce beau framework euh, open source euh, fait par le créateur Jean-Sébastien là-bas dans la salle <rire> euh, on sera heureux de, de vous accompagner pour les premiers pas et on fait également de la transformation numérique et un peu d'hébergement euh, pour nos clients Alors pour pouvoir développer tous ces projets nous avons choisi euh, un cadre méthodologique agile et notamment la méthode Scrum. Donc là nous nous poseront la question, est-ce que ce cadre méthodologique agile rend les équipes plus épanouies Alors, tout d'abord on peut répondre euh, par le prélude. Donc le prélude par exemple, c'est euh, le petit temps avant le sprint 1, où euh, on va se caler sur la vision de l'équipe et euh, partager des valeurs communes, et donc co-construire déjà euh, notre environnement. Ah c'est cool, parce que comme ça on se sent engagé dans le... Quand on co-construit quelque chose, je me sens engagé dans ce que je vais faire après. Ensuite, une fois que le prélude est fait, nous allons préparer le sprint et là, du coup, nous engager sur les fonctionnalités que nous allons sortir en fin de sprint. Pareil, nous allons co-construire ce backlog et tous ensemble nous accorder sur la vision du produit. Ensuite, en toute autonomie, l'équipe elle Scrum va pouvoir développer du coup les fonctionnalités sans d'avoir d'autorité suprême par dessus qui va lui dire quoi faire. Donc chacun aura ses fonctionnalités et pourra les découper en tâches comme elle le voudra. Ensuite, euh, le daily meeting, euh, c'est un instant important euh, en tout cas dans enfin, les équipes, vu qu'on est tous en télétravail, ça permet de se synchroniser pour la journée et euh, de, de croiser un peu les collègues et, et en profiter pour échanger quelques mots sur le plus personnel. Et enfin, l'avant-dernier des rituels euh, Scrum, c'est donc la revue. C'est à cet instant où en, en fait, toute l'équipe se voit envoyer des fleurs si effectivement le sprint s'est bien passé, si elle a livré toutes les fonctionnalités comme il le fallait ou pas. Mais en tout cas, c'est le moment où ouais, euh, qui veut vient euh, voir les nouvelles fonctionnalités livrées et euh, vient se réjouir de l'avancée du projet. Ça nous apporte beaucoup de reconnaissance. Et ensuite euh, vient la rétrospective, qui est un, un moment où euh, on est dans un cadre de confiance, où on peut s'exprimer sur euh, ce qui ne va pas, ce qui va, et qui permet d'améliorer euh, l'ensemble de l'équipe. Euh, on peut faire du coup un petit rappel sur les quatre valeurs de l'agilité Histoire de voir à quel point ça peut nous épanouir justement d'être conforme à cette agilité, notamment au niveau des individus et de leur interaction plus que les processus et les outils. Effectivement, quand on a des processus qui sont écrits dans le marbre et qui n'évoluent plus, étant donné qu'on a un contexte qui bouge très vite aujourd'hui, ça devient complètement aberrant d'appliquer des recettes dans un contexte qui n'est plus le même. Ensuite, on, privilégie, on, privilégie, bon, on fait en sorte d'avoir des logiciels opérationnels plutôt que des documentations trop exhaustives. Euh, parmi vous, combien il y a d'utilisateurs qui saisissent des notes de frais Et combien ont lu la doc de savoir comment on renseigne une note de frais Ensuite, on privilégie la collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle. Ça c'est un point qui reste délicat parce que c'est pas évident de sensibiliser les entreprises à avoir une maturité face à l'agilité. Donc des fois on a des, des contrats qui, qui ont tendance à, à changer un peu la, la philosophie de l'agilité. Et enfin, du coup, on préfère s'adapter au changement plutôt que de suivre le plan à la lettre. Euh, C'est bien beau tout ça, une fois qu'on a fait l'agilité dans, dans le projet. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise Dans l'entreprise, on peut voir qu'on a, qu a analysé plusieurs stades, en fait, plusieurs états de conscience et plusieurs types d'organisation. Euh, il y a par exemple le stade rouge, le stade impulsif, qui est très hiérarchisé, euh, dans lequel il y a beaucoup euh, donc de subordination et de rapports de pouvoir, notamment les, les gangs, ou bien sinon... Euh, de loup euh, Ensuite on a la, le stade d'après qui est le stade traditionnel, euh, comme le, les églises ou euh, les militaires. Donc là on a une grosse hiérarchie et des processus qui ont tendance à être figés dans le marbre. Ensuite le stade orange qui lui est plutôt centré sur le profit, donc son idéal c'est de faire de l'innovation. Euh, d'avoir de, de distribuer les responsabilités et surtout de fonctionner euh, à la carotte et à l'évaluation donc dans un système de méritocratie. Ensuite, on a le stade vert euh, qui est euh, comparé à la, à la famille, euh, donc le stade pluraliste euh, qui est centré euh, sur euh, une partie prenante type l'environnement qui, en général, ont des cultures, euh, une culture de la valeur qui est, qui est assez forte tous ces stades nous viennent de, du bouquin de Frédéric Laloux, de Reinventing Organization. Et dans le temps alors, comment ça s'organise euh, Dans le temps, ce qu'on s'aperçoit c'est que tous ces stades ils sont, euh, ils sont très récents, euh, donc le, les stades de conscience évoluent très vite, et... On, place, on positionne potentiellement une entreprise dans, dans un stade, mais en réalité, on peut observer des comportements euh, qui, qui appartiennent aux 3-4 stades euh, dans une même entreprise. Donc, c'est euh, est quelque chose de complexe euh, à la fois. Alors, sur la, la slide précédente et celle-ci, on a remarqué qu'il y avait une petite flèche bleue qui décrivait en fait un, un prochain stade, qui est le stade Opal, qui lui est centré sur la raison d'être de l'entreprise. Alors, souvent, on utilise la métaphore de l'organisme vivant pour décrire ce stade. Il est euh, surtout euh, régi par une autogouvernance, une raison d'être évolutive, et il se concentre avant tout sur l'épanouissement, donc sur la plénitude des employés. On peut, euh, on peut vous demander, selon vous, dans l'entreprise, quels sont les freins à l'épanouissement L'élitisme Le non-partage des valeurs, les contraintes financières. Euh, donc nous, on en a retenu quelques-unes. Euh, le pouvoir, le manque de confiance, le manque d'autonomie, la mauvaise considération, le manque d'engagement, le manque d'individualisation, les tâches simples et répétitives, le manque de reconnaissance, l'égocentrisme, la peur, les ordres, <rire> la surveillance, et, bon bref, vous savez lire. <rire> euh, donc suite à la, à la lecture de, du bouquin de, de Lalou, euh, on a découvert Holacrasie. Euh, euh, donc c'est un système d'organisation qui permet d'adopter euh, et de s'approcher de, de l'état de, de, de conscience opale par ses processus. Donc les processus, ils sont régis dans la Constitution. Et il euh, y a une étape assez forte où le, euh, le DG, à l'époque, euh, toujours euh, Christophe Combel, a remis euh, tout son pouvoir à la constitution, à une feuille de papier. Donc chez Anybox, euh, le pouvoir c'est une feuille de papier. Il n'y a plus de chef. Donc euh, ces règles du jeu elles sont importantes parce que c'est elles qui nous euh, garantissent, elles sont garantes de notre liberté euh, euh, d'expression et euh, de contribuer à l'entreprise. Pas de liberté sans loi. Donc euh, pour pouvoir justement régir cette constitution, on n'a plus de fiches de poste, nous, qui nous impose quoi faire, en fait, et qui fichent justement euh, bah, nos compétences dans le temps. Nous avons euh, des rôles qui peuvent justement s'adapter euh, en fonction des besoins de l'entreprise ou du marché. Donc les rôles euh, sont définis par une raison d'être qui permet de travailler sur le sens euh, de, de chacun de nos rôles et qui est aligné avec le, la raison d'être de l'entreprise, des domaines qui, euh, qui définissent là où on est souverain, là où on va pouvoir prendre des, des décisions, et de rédivabilité envers d'autres rôles. Donc dans l'entreprise, on peut avoir euh, N rôles. On, on reviendra dessus tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que le rôle, du coup, se différencie de la personne. Quand on s'adresse à un rôle, on ne s'adresse pas forcément directement à la personne et on ne va pas blesser du coup la personne si l'un de ses rôles a été, enfin, euh, s'il y a eu un manquement sur l'un des rôles. On avait décidé de vous jouer, enfin, de vous faire profiter d'un petit jeu, d'une expérience. Je ne sais pas s'il y a un volontaire pour essayer de faire ça rapidement et je ne sais pas si on a le timing non plus. Finalement, avec mon retard, donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a quelqu'un de motivé pour faire une petite expérience rapidement Allez, zoop. <rire> ouais. <rire> euh, donc euh, l'idée, c'est qu'on va te mettre la bouteille d'eau à un endroit euh, que tu vas connaître. Tu vas euh, imaginer le chemin que tu vas faire pour aller récupérer cette bouteille d'eau. Et on va te. Donc tu vas le prédire ton, ton parcours et on va te bander les yeux. Okay, et ton objectif c'est de récupérer la bouteille d'eau. Bravo. Belle expérience. Ah, c'est raccroché. Est-ce que tu veux nous donner un petit feedback de ton expérience Comment ça s'est passé C'est comme un jeu d'impro. Ah bah c'est comme un jeu d'impro. Si vous faites... Putain, voilà, moi je casse tout, comme d'hab. Excusez-moi, vous avez... Euh, ouais, ce qui est intéressant, c'est que bon, on se dit qu'il va se passer quelque chose dès qu'on fait le cobaye. Euh, donc au, au truc dans la poubelle, on se dit oh, « Ok, d'accord, ça commence comme ça. » Donc là, on a perdu ses repères. Euh, on se dit euh, ouais, « J'avais une idée bien précise en tête de où j'allais aller, trouver le premier banc et passer deux marches. Euh, » Donc après, je bon, fais rire sûrement beaucoup de monde en me disant « Ils vont mettre encore un truc dans les pattes, dans les marches, je le sens bien. » Euh, mais voilà, ça prouve bien qu'effectivement, on... avoir un plan initial ne marche plus aujourd'hui et qu'il faut une adaptation continue au changement. as ouais. pris un des seuls là, de la salle. donc <rire> Bravo. <rire> Merci. Donc effectivement, euh, belle analyse. Euh, L'idée, c'est de mettre les points de décision euh, au plus proche des capteurs euh, pour euh, être réactif. Euh, et donc c'est un peu l'idée des rôles, c'est que chaque rôle est un capteur de la réalité du terrain et donc plus on va déporter de l'autorité sur chacun des rôles et plus l'entreprise va réagir vite à son contexte Donc pour illustrer ça concrètement, par exemple euh, nous avons plusieurs rôles chez Anybox euh, il y a là par exemple deux cercles qui sont représentés voire trois avec le cercle Anyblock notamment nous voyons le cercle général qui contient différents sous-cercles, dans lesquels il y a différents rôles. Pour ma part, j'ai dans le rôle, dans le cercle général, le rôle animation, compétence, par exemple, ou dans le cercle cluster, j'ai le, le rôle simplificateur ou euh, fait du bruit. Euh, et donc, moi, je suis premier lien du cercle cluster. J'ai plusieurs rôles. Je suis aussi euh, rôle coloc, on viendra dessus. Euh, je suis également facilitateur. C'est des rôles un peu clés et... On voulait mettre le focus sur le rôle de premier lien euh, qui est un rôle structurant du, du cercle et euh, donc en holacratie, on n'a pas de manager. Le, le, la notion de manager euh, telle qu'on l'entend souvent, c'est celle qui vient de, de l'industrie euh, au début des années 1900 où on avait besoin de produire en masse et... Euh, on disait, euh, enfin pas moi parce que j'étais pas né, mais euh, les, les, il y avait les gens qui pensent et ceux qui euh, appliquent. Et ils n'avaient rien à dire, ils, ils devaient juste appliquer. Là, l'idée en holacratie, c'est euh, on va plus avoir des leaders qui représentent la raison d'être du, du cercle supérieur. Et donc le premier lien va être en charge de descendre l'information des cercles généraux vers les cercles inférieurs. Et on va avoir une notion intéressante pour éviter le tiraillement du manager qui se retrouve coincé entre la réalité du terrain et des ordres de la direction, qui est le second lien, qui doit remonter l'information du terrain et représente le, les, le cercle inférieur. Et donc ensuite, on a d'autres rôles structurants qui sont le secrétaire qui doit maintenir le, la gouvernance, le registre de, de la gouvernance, donc la, la liste des rôles et le facilitateur euh, qui, euh, qui s'occupe des réunions. Justement, parlons des réunions. Il y a plusieurs types de réunions donc qui euh, permettent de structurer euh, nos échanges, euh, notamment les réunions stratégiques qui, elles, nous permettent de clarifier, clarifier la vision et les offres, les réunions de gouvernance qui nous permettent de clarifier nos rôles, justement, comme on vient de l'aborder, et les redevabilités de chacun de ces rôles. Et enfin, les réunions de triage, qui, elles, sont vraiment pour le court terme, qui permettent de clarifier les projets et les pro prochaines actions que nous... ouais, à venir. Euh, pour vous donner vraiment un exemple d'un type de réunion et comment elle est facilitée, et comment elle est ordonnée, nous commençons toujours par un tour d'inclusion qui va nous permettre bah, de laisser... Euh, nos, euh, nos pensées sur le palier de la porte avant de commencer la réunion et de se délester justement du, du stress qu'on avait vécu avant. Ensuite, on fait une revue du cockpit, donc on regarde justement tous les indicateurs euh, qui sont euh, aujourd'hui euh, l'image à un instant T de l'entreprise. Ensuite, nous établissons... L'objectif des indicateurs, c'est de, de, de remonter les tensions afin d'établir l'ordre du jour qui est dynamique. Et après, là, on traite les points, point, par point, et le facilitateur s'assure qu'on ne dérive pas avant de passer à un autre point, sinon on peut même ajouter des points à l'ordre du jour pendant la réunion. Et enfin, on a un tour de clôture pour avoir le regard critique sur la réunion qui vient de se passer. Donc j'ai parlé de tension en olacratie. La tension, c'est la différence entre l'état actuel et un mieux perçu. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut aussi être une opportunité de business. Tout ça pour dire que grâce à ces méthodes de réunion, nous sommes vraiment habitués justement à faire évoluer nos rôles, à faire évoluer nos cercles et aussi notre raison d'être. Euh, qui permet justement d'être plus réactif aux besoins, euh, soit de, de l'entreprise, soit du marché. Et euh, nous avons donc euh, l'habitude euh, de, bah, de réagir et de changer instantanément euh, de, de cap ou, ou voilà ou de rôle. Et donc euh, pour ça, c'est ce là où on va définir le lieu où on va définir ces rôles, ces cercles. C'est la réunion de gouvernance. Euh, c'est une réunion, j'apprécie beaucoup pour son format euh, parce qu'il permet de, de, de créer un cadre euh, où chacun va pouvoir s'exprimer euh, donc si quelqu'un apporte une tension sur la table, il va faire une proposition pour améliorer, euh, rajouter une redevabilité à un rôle par exemple et euh, il va y avoir un premier tour où le but du jeu c'est de s'assurer que tout le monde a compris donc si le facilitateur détecte une, une réaction, euh, il va devoir couper la personne qui, qui réagit. Ensuite, on a un deuxième tour où là, chacun va pouvoir exprimer ses réactions. Donc ça permet à, à chacun d'avoir la reconnaissance parce qu'il a été consulté, il a pu s'exprimer vis à vis de vis à vis de la proposition. Et la personne qui fait la proposition peut faire le choix de répondre aux, aux réactions. Et c'est la seule personne qui a le droit de réagir aux, aux réactions ou d'amender, de prendre en considération ces réactions et d'amender la proposition. et Ce qui va permettre d'obtenir, euh, au bout de, de, du traitement du point, un consensus. Et ensuite, on traite une autre tension. Donc ça fait des réunions qui sont euh, parfois un peu froides, parce qu'on peut se faire couper la parole par euh, les facilitateurs, euh, mais elles restent néanmoins efficaces pour euh, résoudre des problèmes sans euh, de, de monter... Euh, Trop. Enfin, l'avantage d'avoir le facilitateur qui cadre, qui permet de de, de de pas avoir de conflit d'intérêt ou de ne pas justement empiéter sur la volonté des uns et des autres. On a un cadre de confiance pour s'exprimer. Et du coup, on voit bien, par exemple, là, tout, tous les cercles qui sont représentés, c'est euh, en deux ans comment euh, Anniebox a évolué et quels sont les rôles et les cercles qui ont été créés ou au contraire abandonnés parce qu'ils ne servaient plus à rien et que ça ne sert à rien de de s'alourdir avec des rôles ou des activités qui ne fonctionnent pas. Et donc, comme nous sommes en télétravail, ces réunions holacratiques sont très froides. Et ça ne nous permet pas de, par exemple, maintenir la cohésion d'équipe. Donc, on en profite pour faire des séminaires une fois tous les trimestres et se réunir dans des endroits pour pouvoir... Ben, soit faire du team building, soit donner euh, des retours d'expérience, euh, partager des compétences et aussi euh, mettre en, en forme, par exemple, des start-up week-ends ou des hackathons. Enfin, voilà, on essaye de faire différentes choses pour pouvoir se réunir assez régulièrement. On a aussi à distance, en télétravail, mis en place des after -work. Ou sinon on dépose café, donc euh, quand on en a marre, on a décidé de prendre un café, on fait un petit appel et puis on se retrouve tous dans une petite salle vidéo de visio de conférence. Ou sinon... Et sinon on a également l'éniciné pour faire du partage de compétences et euh, du partage sur, sur de la veille technologique. Donc une fois par semaine, on a voilà quelqu'un d'entre nous qui se propose pour faire une petite restitution sur une de ses compétences. Il y a aussi, à la place de l'évaluation, euh, on, on, on essaye de, de recueillir des fleurs euh, de chacun d'entre nous. Au lieu que l'évaluation vienne d'une seule personne et qu'on passe un temps fou à essayer de faire justement euh, bah, le tour de nos compétences, comment on veut euh, évoluer plus tard. Là, on va demander à chacun d'entre nous qu'est-ce qu'il pense de nous et comment il voit notre euh, meilleure évolution euh, dans le groupe. Quelles seraient nos meilleures compétences et euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, développer pour euh, être plus euh, euh, ouais, voilà. <rire> pour s'épanouir. Donc euh, voilà. Et puis enfin, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est on a l'habitude, par exemple, de porter un masque quand on va au travail ou un costume ou en tout cas on n'est pas à 100% nous-mêmes. En général, on garde le côté raisonnable de notre de notre personnalité. On met un petit peu de, par exemple, dans les entreprises rouges, comme on en parlait tout à l'heure, les organisations rouges, euh, tout ce qui est émotif, tout ce qui est spirituel, tout ça, ça n'a pas sa place dans l'entreprise. Ce qui fait que du coup, la personnalité, elle est un petit peu tronquée et euh, l'organisation bah, ne possède pas toute la vie en fait de l'humain. Euh, elle n'est pas si humaine que ça. Donc euh, on privilégie, on propose à chacun d'entre nous de faire tomber son masque et de, de devenir vraiment authentique, de devenir comme on est. Et ça nous permet effectivement bah, déjà d'être mieux euh, entre nous et puis aussi peut-être de prendre plus d'initiatives. Et euh, qu'est-ce que tu, tu, veux voulais de, tu voulais donner des exemples ça. Ah oui, par exemple, nous a... <rire> souvent le, en Daily Scrum le matin, eh ben, je vois Fabien qui arrive avec les cheveux tout mouillés parce qu'il revient euh, du surf. Et euh, c'est quelque chose de de quotidien, donc ça ne... enfin, au contraire à chaque fois on lui demande alors la vague, elle était comment enfin, c'est quelque chose qui est plutôt ludique, parmi nous on s'occupe vraiment des activités des uns des autres moi par exemple il m'arrive de peindre pendant la réunion et ça ne choque personne parce que bah, je suis là, je suis quand même présente mais en même temps bah, je fais ma petite activité et puis euh, on voit souvent les enfants des uns ou des autres, par exemple sur les genoux aussi quand on fait les visioconférences ou quand on est dans des réunions de triage. Il y a aussi nos enfants qui sont déjà dans la salle, par exemple. Donc c'est voilà, on intègre vraiment la personnalité et l'authenticité de chacun et on, on, on l'accepte, on, on se prend comme on est. Euh, quelques petits retours. Euh un des, une des choses que je trouve encore difficile euh, à faire, c'est consigner le, le pourquoi. Euh, certaines choses ont été mises en place et pouvoir euh, retourner euh, le retrouver. Quand on, quand on remet souvent les choses en cause, quand on n'a pas le, la raison profonde pourquoi on l'avait mis en place, des fois c'est compliqué de, de revenir dessus et on est toujours en train de se demander, mais peut-être y avait une bonne raison, euh, c'est jamais évident de, de, de le transmettre. Si vous voulez être en télétravail généralisé, vous aussi, je, on vous conseille d'avoir un très très bon outil de visioconférence, parce que c'est l'un de nos freins. Effectivement, on a beaucoup de mal à interagir tous ensemble avec un outil qui est fiable et qui marche sur chacun des postes. Enfin, voilà. Et surtout, mettez la visio, ne mettez pas que le son, parce que il y a beaucoup de choses qui passent dans... Bah, euh, le corps, en fait, simplement, la communication corporelle. Et donc, on capte beaucoup plus de choses que simplement à la voix. Et c'est voilà, beaucoup plus humain aussi, même si on est à distance. Et puis, le télétravail, si vous le faites, généralisez-le. Euh, parce que s'il n'y a qu'une seule personne, par exemple, une fois par semaine qui est en télétravail, elle va se sentir un petit peu exclue, elle va rater des private jokes, euh, tandis que si tout le monde est en télétravail, bah, du coup, les private jokes seront généralisés pour euh, les télétravailleurs, en fait. On vivra tous les mêmes choses. Et enfin, euh, l'overlap, c'est quelque chose, j'ai vu une présentation euh, Picon FR l'année dernière, le, le terme, euh, mais c'est quelque chose que je, je vivais, c'est, enfin, euh, tout le monde le vit euh, globalement, c'est le temps entre la sortie du, du travail et, et, euh, et arriver dans son foyer. Mais en télétravail, ce temps est nul, donc quand il y a ma femme qui m'appelle pour venir manger, j'ai tendance à arriver dans, au milieu du salon et, euh, et être un zombie. Euh, donc pour lutter un peu contre ça, euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est euh, un tout petit peu de méditation et me poser la question quelle sera ma première action que je vais faire euh, en arrivant dans le, dans le foyer familial. Euh, mais après, d'autres euh, ont d'autres techniques, soit vont promener leur chien ou euh, prendre l'air, fumer une cigarette ou autre. Donc, ce qu'on retient de tout ça par rapport à, à l'épanouissement dans l'entreprise, c'est d'essayer, de, pour l'obtenir, de mettre de la transparence afin que, de pouvoir obtenir des équipes qui sont autonomes et qui fassent des choix éclairés avec l'ensemble des informations que peut avoir l'entreprise. Oui, pour qu'ils soient de bons capteurs, il faut qu'ils aient toutes la possibilité de prendre des décisions. Il faut aussi qu'il y ait du sens. Donc, comme on le disait, qu'on travaille, on co-construit à chaque fois la vision, donc euh, du projet ou de l'équipe. Enfin, donner du sens et que ce soit un sens commun euh, pour chacun d'entre nous, qu'on se sente, qu'on s'identifie, voilà, dans ces valeurs. Euh, la... Qu'on sollicite l'avis des, des autres, ça permet de... aux, aux autres personnes de se sentir considérées. Et euh, l'avantage d'avoir des, des rôles bien identifiés sur qui a la responsabilité d'eux, on sait à, à qui se référer avant de, de prendre une décision. Pareil, privilégier les processus de résolution de conflits, donc mettez des méthodes de réunion par exemple pour se caler et essayer d'avoir un facilitateur pour qu'il euh, puisse faciliter justement ces résolutions de conflits. Et enfin c'est surtout la confiance, Donc, euh, en, lui, en donnant de l'autonomie aux gens, en, en, euh, en acceptant euh, les échecs euh, qui permettent de, de, de faire euh, grandir et d'apprendre, et euh, qui favorise également l'équilibre euh, vie pro-vie perso. Donc on peut se quitter avant que vous puissiez poser des questions sur une petite phrase euh, pleine de sens pour nous. Donc les êtres humains sont nés pour prendre soin les uns des autres et nos institutions amplifient ou réduisent cette capacité innée. Est-ce que vous avez des questions sur cela Donc la question est comment euh, on décide des augmentations salariales ou des salaires. Aujourd'hui, euh, chez Anybox, euh, on a à peu près tous le même salaire sauf quelques exceptions à la marge euh, et on a euh, en fonction de, des projets sur lesquels on est euh, une petite part de variable euh, après c'est une question euh, qui revient pas très souvent sur la table c'est plus euh, Christophe donc le, le, le DG actuel qui a tendance à, à pousser ce genre de choses donc euh, en tant que tel on n'est pas forcément dans un Système qui serait équitable du point de vue de certains, mais l'égalité euh, convient à, à la plupart d'entre de, nous. Euh, et après, ce qui est dans la littérature, il euh, euh, y a plusieurs euh, propositions dans le, dans, dans le bouquin de la Lou, des entreprises qui ont essayé des, des choses différentes. Mais ce qu'on voit euh, généralement dans ce type d'entreprise, c'est que ça tend à réduire les écarts entre les salaires parce qu'on partage beaucoup plus les, les, les, les, les retours euh, soit les dividendes, ou soit on est plusieurs chez Anybox à avoir des parts dans l'entreprise. Jusqu'à il y a encore quelques mois, tous les salaires étaient égaux et donc on savait qui gagnait quoi. Et voilà, c'était très transparent, en tout cas. Euh, on commence là simplement, à, euh, par exemple, Christophe, lui, euh, s'est euh, augmenté légèrement et puis on fait une différence avec les commerciaux seulement. Mais sinon, on ne prend pas en compte l'expérience, Pas pour l'instant. Peut-être que quelqu'un en fera justement la proposition à une prochaine réunion de gouvernance. Est-ce que tu veux partir, Pierre <rire> le, donc le, Pour la vidéo, euh, l'inquiétude, c'est que les, les gens qui ont beaucoup d'expérience euh, risquent de, de partir. Il euh, y en a qui sont partis. Euh, est ce que le salaire est l'unique raison? Je ne suis pas certain entre euh, avoir euh, le confort de la vie de famille, l'autonomie, euh, tout ce qui peut le, le cadre de liberté qu'offre un, un peu l'holacratie. Euh, c'est des, des points qui attirent aussi. Donc euh, c'est après, c'est un choix personnel, euh, souvent. Donc il euh, y a la question du licenciement. Euh, Jusqu'à maintenant, c'est le rôle euh, qui s'occupe des recrutements qui gère aussi les licenciements, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il y en ait à proprement dit. Euh, ce, qui se, ce qui est évoqué dans le bouquin de la Lou, c'est euh, surtout des euh, d'une part c'est que les, les gens, euh, quand ils ont pu ils trouvent plus le euh, quelque chose qui potentiellement leur plaise dans l'entreprise à faire. Vu qu'on travaille pour la raison d'être de l'entreprise, on, on change souvent un peu de, de travail, de tâches Et donc euh, les choses se font assez naturellement, globalement, dans, dans les entreprises euh, étudiées dans le bouquin. Euh, et ensuite, souvent, il y, euh, euh, y a un processus pareil qui se met euh, en place euh, avec euh, des médiateurs. Enfin, au départ, les, les gens essayent de se mettre d'accord et ensuite, il y a des processus avec des réunions un peu cadrées qui permettent de, de, de trouver une résolution qui permettrait de mettre les, les deux personnes qui ne seraient pas d'accord. Et euh, au bout d'un moment, euh, oui, il peut y avoir du, du, du licenciement, mais c'est euh, assez rare. donc la question est euh, de savoir est-ce qu'on s'est intéressé au passage à l'échelle euh, de l'entreprise donc chez Anybox aujourd'hui on est 20 euh, Le Christophe pousse pour euh, que la, la, la boîte grossisse à ma connaissance je ne crois pas qu'il soit allé voir d'autres entreprises euh, en holacratie pour euh, pour savoir comment ça se passe effectivement dans le bouquin de la loue, il y a des exemples euh, d'entreprises qui ont réussi comme euh, Burtzorg qui sont petits, ils sont partis petits, donc ils ne sont pas en holacratie, eux, mais ils ont des principes euh, de l'entreprise Opal avec euh, l'autorité euh, distribuée. Le conseil, de... c'est de faire de petites unités, en fait, qui soient autonomes. Et euh, même si l'entreprise est très grosse, finalement, elle fonctionne avec de petites unités autonomes. Voilà. Du coup, peut-être diviser les séminaires effectivement, et les faire en petits comités. On vous, on vous le dira, on vous fera un retour d'expérience quand on sera à 80, promis. Ouais, bah je vais d'abord prendre... Euh, donc, trois questions euh, pertinentes. Euh, la première, euh, sur euh, la visio, quel outil on utilise. Euh, je ne sais pas si je cite des marques ici, euh, mais on n'est pas forcément bien l'outil. On, on utilise des, des, jeux, des outils qui sont accessibles... Euh, euh <rire> mais euh, chez un client, il y a Big Blue, Big ouais. Blue Button. Okay. Effectivement, si j'en ai un à conseiller, moi, on l'essaye avec un client, c'est Big Blue Button, et c'est vraiment assez euh, complet, mais apparemment, c'est très, très lourd à, à héberger sur une instance, etc. C'est euh. ouais, un des... qui est open source. Euh... La deuxième question était donc les temps partiels. Euh, donc euh, on a l'ancien président qui est dans l'Assemblée euh, qui, qui était effectivement euh, à temps partiel avec des, des périodes de retrait. Euh, mais ça fonctionnait. Euh, donc on a les alternants aussi de temps en temps qui ont des alternances différentes. Donc. Euh, il y, a, il y a toujours moyen de s'organiser et on essaye de prendre en compte justement euh, bah, les souhaits de chacun pour essayer de les conserver dans, dans l'entreprise et, euh, et de continuer à faire. Euh, et, oui, de considérer euh, leur place. Et la dernière question, c'était le temps de formation pour l'holacracie. Euh, Aujourd'hui, on ne forme pas tant que ça. Euh, on a encore 15 minutes de questions ça va on est, on est large euh, euh, du coup c'est beaucoup de manières c'est un paradigme assez différent donc l'apprentissage se fait essentiellement sur le terrain euh, après il faut quand même pour que ça dure dans le temps je pense l'olacracie, des gens qui soient motivés et euh, qui, qui poussent euh, à, à faire respecter le format et pour ça, euh, des fois, j'essaye de, de pousser euh, que d'autres personnes euh, aillent faire la formation facilitateur, qui a un rôle important pour bien cadrer les, les réunions. Il euh, y a IG Partners qui, qui donne ce type de formation, et puis euh, sinon, après, on essaye de faire la passation euh, entre facilitateurs. Donc, Effectivement. Euh, non, en fait, euh, on a beaucoup aussi de personnes qui sont... Pardon Ah, pardon. Est-ce qu'il ne faut pas nécessairement être extraverti et donc, euh, pour intégrer ce genre d'entreprise et pour participer aux réunions euh, Non, justement, il y a un cadre méthodologique qui nous donne la parole dans ces réunions. Et euh, donc, on, on peut effectivement euh, bah, euh, donner son avis, même si on n'en avait pas l'occasion ou même si on... Ouais, on est un peu plus timide. En tout cas, on a l'opportunité de donner sa voix. Et euh, au contraire, on n'essaye pas de rendre tout le monde extraverti. On, on considère même les gens qui ont leur place et qui préfèrent être bah, introvertis. Et euh, on leur permet de, de s'exprimer à des moments qui leur sont plus propices, en fait, simplement. Voilà, si j'ai répondu à la question. Alors, quel âge a la société Est-ce qu'on était depuis le début en holacratie Et comment s'est passé le changement euh, La société a 8 ans, un peu plus maintenant. On est 9, ouais, on arrive sur la 9e année, on l'a fêté, effectivement. Euh, nous sommes en holacratie seulement depuis 2016. Euh, donc le changement s'est passé parce que euh, nous avons lu le, le bouquin de Frédéric Laloux et nous avons voulu expérimenter justement. Euh, mais toi, tu étais exactement là quand ça s'est passé <rire> Euh, avant, c'était un modèle un peu anarchique ou enfin, je ne sais pas comment le définir ou le chaos. Ou... <rire> Et euh, bref, on se débrouillait. C'était très plat. On était 10 avant de, de signer la Constitution. Et on est passé en télétravail généralisé. Donc avant, on avait des bureaux dans une pépinière à, à Paris. Donc on se retrouvait une fois par semaine ce qui permettait de, de créer de la communication. Donc Après, on est passé en télétravail généralisé. Et là, pendant un an, on a senti que la communication elle, se perdait de, de plus en plus. C'est au moment là qu'on a senti le besoin de s'organiser un peu plus et euh, de trouver un système de communication. Et effectivement, à la lecture de, de, de, du bouquin de Frédéric Laloux, on s'est intéressé à l'holacratie. On a fait un premier essai de format de réunion euh, en juin 2016, qui n'avait vraiment pas convaincu. Euh, et ensuite, on a réitéré euh, en novembre, où là, où là vraiment, euh, Christophe a signé la, la constitution pour, pour remettre son, son pouvoir. Euh, et ensuite, il y a donc deux personnes qui sont parties en formation. Moi-même et Flo, euh, on a juste fait une formation découverte, on a pas mal potassé, et puis après on, on s'est adapté euh, à adopter la méthode. Euh, je vais prendre au fond euh, d'abord Oui, euh, donc la question, c'est comment se passe le, le processus de recrutement vis-à-vis euh, -vis de l'holacratie du télétravail. Euh, D'une part, je t'invite à échanger avec la demoiselle qui est dans le rôle de recrutement de rang devant toi. <rire> euh, mais ce que je peux dire, effectivement, il y a quelques échecs de, de personnes qui sont parties au bout de la fin de période d'essai. Euh, parce que euh, ça ne leur correspondait pas à eux. Euh, euh, généralement, on est quand même sur des, euh, des personnes qui ont déjà eu de l'expérience. Euh, des jeunes sortis d'école, euh, ils aiment bien être entourés et se, se sentir un peu encadrés, ce qui peut manquer avec le, le télétravail. Euh, et je ne sais pas quoi dire d'autre euh, sur le recrutement. Non, effectivement, en général, c'est plus d'eux qui partent parce qu'ils ne se sentent pas bien plutôt que nous qui décrétons qu'ils ne sont pas à la hauteur ou des choses comme ça. Et effectivement, peut-être, c'est l'autonomie. Euh, on ne se rend pas compte que, déjà, en télétravail, on doit être beaucoup plus autonome, mais en plus, en holacratie, on prend vraiment nos propres décisions pour tout le monde. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut se sentir capable de prendre des décisions, tout simplement, et de les porter, et de porter cette responsabilité. Euh, par exemple... Quand je suis arrivée, je m'occupais de la communication et euh, on dit tiens, il faudrait faire le, le, refaire le logo, c'est sympa, euh, parce qu'il bon, est un peu vieux maintenant, etc. Et j'ai produit des planches et des planches de logo et j'ai essayé de demander l'avis à tout le monde. Et finalement, ce qu'on m'a dit, c'est mais démerde-toi, tu as le rôle communication, s'il te plaît, prends ta décision, tu es en train de nous faire perdre du temps à tout le monde. Et voilà, donc euh, tout de suite, il faut vraiment se sentir concerné et, euh, et ne pas avoir peur de prendre la mauvaise décision. Prenez une décision, soyez autonome et puis portez-la. Euh, après, ça n'empêche qu'on se pose toujours des questions pour améliorer notre processus d'intégration de, de, euh, euh, qui vient après pour euh, éviter de reproduire, euh, euh, essayer d'engager les gens aussi et les accompagner dans la, dans la démarche. Effectivement, il y a un rôle nouveaux entrants, nouvel entrant. À chaque fois, quand il y a un, un nouvel entrant qui arrive, il est accueilli à distance, certes, mais euh, on essaye de l'accueillir le mieux possible euh, et peut-être des fois le bas blesse sur ça. C'est à nous peut-être d'accueillir d'autant plus un collaborateur en télétravail et de l'intégrer un petit peu plus sur le temps. Une autre question, oui. Euh, ça m'arrive régulièrement. <rire> Mais c'est un rôle quand même, c'est un rôle qui est élu, euh, le, donc le rôle facilitateur est élu euh, pour un an euh, généralement chez nous. Euh, donc la question est euh, pour le rôle du facilitateur, est-ce que ça génère pas de l'ingérence ou est-ce euh, que c'est le est-ce que le rôle de, de facilitateur est à plein temps ou est-ce qu'il a aussi d'autres rôles Est-ce que tu veux répondre oui, je peux répondre. Ce euh... <rire> n'est pas un rôle à plein temps euh, et effectivement, j'ai d'autres rôles dans l'entreprise et effectivement, euh, des fois, on devient schizophrène et c'est plus dur de faciliter euh, des points pour lesquels on est impliqué. Et potentiellement, ça nous prend à cœur que de faciliter des choses où on a un regard complètement neutre sur le sujet. Euh, mais après, c'est euh, une question de, de jugement. Euh, et on essaye de, de, de garder hein, du recul euh, par rapport au déroulement de la, la Réunion. Après, il y a plusieurs facilitateurs, puisqu'il y a plusieurs cercles et sous-cercles, donc il n'a pas toute la responsabilité de faciliter toute l'organisation. Et puis il y a aussi des Scrum Masters au niveau des projets, qui facilitent les projets. Donc voilà, il y a un facilitateur un petit peu partout, euh, qui facilite un peu tout. Georges Si, si, tout à fait. Euh, si si ce n'était pas clair, euh, le, le rôle facilitateur, son objectif, c'est uniquement pendant la Réunion euh, de, de s'assurer du cadre de, euh, que du, du bon fonctionnement de la Réunion dans chaque cercle. Donc, dans chaque cercle, on a un facilitateur euh, différent. Et après, quand on est en Réunion, malgré tout, on traite de points qui, concernent, euh, qui nous concernent euh, en tant qu'un euh, rôle, euh, je sais pas, colloque dans le cercle général. Et donc si je dois faciliter euh, en réunion de, de triage euh, quelque chose qui concerne un de mes rôles, j'ai tendance à moins faciliter, à peut-être moins couper la parole que si je facilite quelque chose qui ne concerne pas mes rôles au sein du cercle. Et là d'un coup ça devient attirant. <rire> okay. D'autres questions <rire> Oui Qu'est-ce que le rôle colloque euh, bah Justement, c'est le rôle qui nous sert à organiser les séminaires et ces temps de rencontres que nous avons une fois par semestre, ou trimestre, tout en Et voilà, les colloques, ce sont simplement des séminaires, entre nous, un petit nom. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui propriétaire de l'entreprise. Donc la question c'est il n'y a pas de chef, mais comment vous faites puisqu'il y a des non propriétaires et des propriétaires de l'entreprise C'est ça euh, euh, bah, Les actionnaires ils n'ont euh, on fait juste le, les réunions officielles nécessaires euh, pour euh, pour l'assemblée générale de l'entreprise. Euh, ça va pas beaucoup plus loin. Après, euh, toute la gestion, euh, elle est vraiment gérée euh, au sein des réunions de gouvernance et de triage du cercle général. Euh, et, et après, à chaque étage, je sais pas si je réponds suffisamment à la, à la question. On n'a pas plus de poids. Le, le fait d'être actionnaire, on n'a pas euh, beaucoup plus de poids à part le salaire du DG, Il euh, n'y a pas d'autres décisions qui, qui se prennent en Assemblée générale. Enfin, Euh, est-ce qu'il y a des conflits entre les gens qui ont euh, qui ont des parts de l'entreprise et comment on les gère euh, aujourd'hui ceux qui ont des parts dans l'entreprise ils sont vraiment très, très, euh, une part très, très minoritaire euh, donc c'est euh, plus anecdotique que, que des gros écarts euh, jusqu'à maintenant on n'a pas vraiment recensé de, de conflits sur euh, ce qu'on a pu vivre Jusqu'à il y a quelques mois, son revenu, c'était plus ou moins le même que le nôtre. Et puis, effectivement, là dernièrement, il a pris une petite augmentation, mais on trouve ça plutôt normal, en fait, parce qu'il a été vraiment pendant euh, tant d'années euh, au même niveau que nous. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment conflictuel. Et puis, c'est de comme un accord. Il nous a, on, on en a parlé avant qu'il qu prenne cette décision. Aussi, c'est des choses qu'il qu soumet et après, on se met d'accord. Non. non. Encore une fois, dans les entreprises opales, ça tend à diminuer les écarts entre les hauts et les bas salaires. Donc, c'est ce qu'on peut, je pense, constater aussi chez Anybox. Pourquoi on n'a pas monté une scope du coup Je pense que le mieux, c'est de poser la question à la personne derrière toi <rire> qui était là à l'historique de, de la création de Anybox. Donc euh, la question c'était de savoir pourquoi on n'a pas constitué directement une e-box en scope. Euh, J'ai envie de répondre que je me la pose toujours. Euh, en fait ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que euh, d'abord on n'était que deux, Christophe et moi. Euh, on était rejoints ensuite rapidement par une troisième personne mais au début était, euh, était, on, on était complètement débutants aussi en création d'entreprise. Moi, ça aurait euh, probablement pas mal correspondu à mes aspirations, mais euh, à un moment donné, on a eu la crainte qu'on a partagée euh, que ça nous bloque quelques années plus tard et qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on peut faire avec une structure comme la SAS, qui est faite pour être extrêmement souple. Euh, à titre personnel, je vous dirais que si je devais recommencer cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette expérience, eh bien, oui, j'aurais tendance à partir directement sur une scope. Euh, Ce n'est pas nécessaire euh, pour l'holacratie, mais je trouve que ça, ça clarifie un certain nombre de questions, avec un parti pris fort, hein, bien sûr, euh, qui deviennent beaucoup plus compliquées euh, à gérer euh, au, bout de, au bout de quelques années. Notamment, il y a des questions comme euh, l'augmentation euh, inévitable, naturelle et simplement comptable de la valeur d'une entreprise, qui, qui fait que ça devient concrètement beaucoup plus compliqué de faire rentrer les salariés au capital euh, après quelques années que si on l'a toujours fait, en fait. Parce que du coup ils sont obligés, ne serait-ce que euh, ne serait-ce que légalement, de payer les parts euh, et les parts valent plus cher que enfin ça pose ça pose un tas de problèmes. Voilà. Mais ce n'est pas une nécessité. Tu veux que je t'amène le micro? C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il l'a dit au tout début de la présentation. Est un Venez découvrir ce beau framework. Bon mais merci pour votre attention et votre intérêt, merci beaucoup.